Bon, alors, présente-toi en deux secondes pour les personnes qui te connaissent pas. Euh, je suis un gars pas du tout connu qui a des, qui a débuté avec les héros d'Oregon, avec toi. J'ai 15 ans et je joue R6. Voilà. C'est bien résumé, non Non, c'est de la de bon, que veux que je te okay. dise Écoute, on peut pas tout avoir. Hein. Non, bah oui, mais on peut ne rien avoir visiblement, hein, parce que là. Ah oui, il y best teammate. Remember it. Pourquoi m'avoir harcelé pendant trois mois pour euh, être euh, dans le 3M Ça m'intéressait. ce que j'ai un objectif à la fin. Ah, ok, j'aime bien ce mot, objectif. Ouais. C'est quoi l'objectif Qu'à la fin, tu trouves que j'ai un niveau bien. Non. C'est un objectif de ouais. Qu'est-ce que j'en ai à tu as un niveau bien moi. C'est quoi ton objectif personnel Tu fais personnel. les trucs pour toi ou tu fais les trucs pour moi Je suis pas ton père. Non, bah m'améliorer sur le jeu. Un objectif concret ça, c'est euh, participer à des gros événements, avoir de l'importance dans le commerce. Nul. Ah, trouves-en un autre. Mais les grades, je, je trouve, c'est pas un truc concret. Ok, ça me va, ça. Après, ça peut être une étape. hein. Ouais, on peut dire d'abord euh, taper euh, le meilleur grade possible. À mon niveau. Bon, je peux pas finir, je veux pas faire joueur pro. Hein, pour le moment, c'est pas mon objectif. Pourquoi Bah, il y a les cours. On s'en bat les, les cours. Euh, c'est débile. Ouais, c'est hein. important quand même. Ça va les, les notes là Pas ton père. Ça va. Comment ça, ça va, va. J'ai des moyennes euh, correctes, très correctes dans certaines matières et il y en a, c'est pas terrible. Et la moyenne générale tu veux, le... tu veux savoir oui Je sais pas, je vais aller voir. Tu sais pas, t'es sûr Bah, au cas où qu'ils ont rajouté des notes, ça ferait plaisir. <rire> ouais, au cas où elle <rire> se sera arrondie dans la nuit. <rire> bah, on sait jamais, on sait jamais. 13.42, mais il y a des bonnes notes qui sont arrivées. Ça va, 13.42, ça va, c'est bien, c'est OK. T'as quel âge, 15 ouais, T'es en ouais. seconde, là Ouais. C'est un bon lycée ou c'est un lycée de cassos Non, c'est un bon lycée. Justement, les gens ils partent parce que c'est trop dur. Ok. Moi, bon, c'est trop dur pour le nord de la France mais bon, ok. La fin de la scolarité là Je crois que c'est fin mai je crois. Ok, très bien. La fin de ta scolarité, c'est le jour où tu es champion. Ça donne envie tu vois. <rire> ça donne envie, c'est pas moi qui vais bosser hein. Tu peux encore faire machine arrière, je peux encore prendre quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. Sûr sure okay. Mmh. ok, et bah c'est parti. Les bases En avant, gagnant non, refais plus jamais ça. Quels sont les trucs sur lesquels tu penses qu'il faut que tu travailles La fluidité dans les mouvements. Ok, quel est le niveau que tu penses avoir à l'heure actuelle Mais je pense peut-être un Gold 2, je pense. Gold 3, pour être gentil. Enfin, pour pas 3 <rire> ou quoi. Ok. Euh, du coup, let's go en custom. Et okay, je pensais qu'il avait cassé là, la... my bad. Fou, On s'en fout, vas-y. On n'est pas là. Oh là, c'est pas beau ça. Hey bud. T'as quoi comme souris euh, J'étais que j'ai Pro X. ouais, je sais pas quoi. Et le tapis Youngtis. Ah ouais. Et combien de DPI 400. Et la fréquence de rafraîchissement Je sais pas, peut-être 8000, je crois, ou 10 000. Ça fait un peu beaucoup, 8000 ou 10 000 quand même. C'est quoi ta principale qualité sur le jeu Euh. Franchement Ouais, franchement, ouais, vas-y hein. Bon, après je suis pas sûr. Le peu de Game Sense que j'ai. Merci, Al, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de leur droit de scolarité. T'es un monstre, poulet. Tu penses que ton plus gros avantage, c'est ton Game Sense Mon shoot, il est pas terrible. Ta vision et ton intelligence de jeu, quoi. C'est ce que j'ai travaillé avec les héros. Donc, euh... Tu vois ce que je vais dire C'est pas plus on verra ça tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure. Le game scene, ça va pas se faire voir sur une chasse au terreau, ça c'est sûr. T'as de l'eau avec toi là J'ai du sucre au cas où. Ouais, voilà. Parce que ça risque de faire mal à tête au bout d'un moment. Du coup, on va partir en custom. Ça va être le stream, hein. Ah ouais, ouais. Mmh. Là, je pense qu'il y a la table non Picote. On joue ou tu veux gagner C'est pas là pour t'amuser hein Va falloir que tu t'enlèves ça tout de suite de la tête hein. Là on est parti, ça va pas être un jeu là. Ça va pas être drôle. Hein. Oh non Reste à proximité du bombsite. Une fois que t'as pété mes drones, la partie elle est finie pour moi. Parce que t'as plus besoin de faire de bruit. Et moi, je vais être obligé de, de jouer sur mes mécaniques pour prendre l'information de savoir où t'es. Et joue pas avec moi sur des fenêtres. T'as une Twitch en face, d'accord Ou alors, bosse tes mécaniques à donf, quoi. Oh non, pourquoi Ouais. Le fait de tanguer sur les fenêtres, là, à moins que tu te sentes chaud, hein. Vas-y, hein. Folle à moi, hein. Pas de problème, mais... Oh. Allez, analyse tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu perds J'ai pas entendu euh, push. Enfin, je t'entendais, mais pas aussi près. Quel est le problème Ton aim Ton placement Le placement ou alors euh, le fait que j'ai pas... Je cherchais à jouer le C4 alors que j'aurais pas dû... Tu l'avais balancé et tu l'as récupéré ton C4, non Ouais. Il mmh. y a un moment où plus ça va, plus je te mets la pression. Et il faut que mmh. tu arrives à trouver le moment où tu peux pas te laisser dominer, en fait. D'être trop agressif et pas assez agressif. Et là, le C4, tu le colles au-dessus de la porte. Et derrière, tu me joues sur des petites lignes, ok Prends des petites okay. lignes, je passe dedans, tu tires, tu me loupes, tu te replaces. C'est okay. pas normal ça que je gagne euh, si facilement, c'est pas normal du tout. Tu casses une fenêtre à un endroit où je sais que tu casses la fenêtre, mais derrière j'entends pas de bruit de pas, donc de facto, je sais que t'es resté à la fenêtre. Hein. Dans Rainbow Six, ce qui est important, c'est le bruit, mais parfois l'absence de bruit, du coup, euh, marque une position au final. BALLE! <rire> BALLE! Ça va, Mary? Oh, mais non, je pensais que t'étais rentré. Vas-y, je repars. Ça, ça va, poulet? C'est Bah oui, ça va. Ah, j'ai pas reconnu. Ça va, Mary? Eh, hey, Mopis, il a level up, hein. Il a level up, mon Ouais. Ah, non, il est incroyable. Non non, plus. non arrête tu vas me faire rougir a... incroyable ça veut dire que t'es passé de quoi t'étais carbone 14 à... <rire> Car ah je, je, je... non mais je suis toujours carbone 14 niveau rank je suis toujours carbone 14 c'est <rire> euh, Merry versus Mopiz euh... non j'ai pas le temps j'ai pas le temps il travaille <rire> Dans, ah. dans 40 minutes on ouvre le serveur au patron Ah Cévembre, ça y est non, du... non il est pas ouvert ouvert et on va expliquer au patron comment fonctionne leur métier, leurs trucs et tout... Ça marche, ah oui oui, vous entre je, vous vous faire pas. un... je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire un tour ou pas. Ferme es... Toi essaye de bien jouer et ça sera déjà pas mal. Mmh, il a pas tort. Concentre-toi, hein. t'es pas concentré là, t'as envie de rigoler et tout. Pourquoi t'as mis, mis ça, cam Eh, c'est moi qui ai fait ce dessin Oui, c'est très joli. Et les royalties, ils sont où euh, <rire> Les royalties... Le pire, ah, c'est que oui, je voulais le mettre, en plus. Quand je l'ai dit, les gars, on a dit, attention, on a récupéré le logo du 3M et tout, machin. On a, non, juste, changé bien, oui. le, on a juste changé la couleur des cheveux et des ouais. yeux pour que ça colle avec le bleu. Ah, je savais bien que, que j'avais jamais, jamais fait cette horreur. Oui, qui, a, non, mais... qui a touché à mon dessin C'est moi qui ai demandé de le faire, donc c'est moi le responsable. Ah, qui... Oui, non mais... C'est à qui c'est Il a aucun ah, ouais. travail, Il a saboté mon travail. Il est okay. en bas, il est dans oh, le garage, ouais. Mopi. Il est... Il... Allez, <rire> dégage, fils de p*** <rire> il, il, il va arriver aux stairs. Allez, ah, pas dégage Va faire du RP, porte fils de p*** Porte billard. Porte billard, tu dis Ouais, il est juste dans les stairs, euh, pas loin des portes-bien. Il t'attend, il a la ligne sur toi. Mais c'est même euh, pas euh, vrai, je suis descend, dans le garage en plus, mais c'est même pas vrai. Absolument il pas Il est au niveau du. Il est porte-garage. Comment il a fait ça Il a tiré d'en dessous. Il tire d'en dessous là. Il essaie de t'avoir par en dessous. Il repart sur l'extérieur, il repart sur l'extérieur pour essayer d'avoir. Euh... Pourquoi tu tires Il est sur l'extérieur, je te dis. C'est le mec qui essaie de rattraper. La concentration. Mais non, j'ai plus de balles dans l'art de brin Je sais pas comment tu prends pas une tête oh. sur le premier flic, hein. Ouais, j'avoue. Là, là. Mais bien non, mais joué eh, ça joue bien là bah ouais, ouais ouais mais moi je suis sûr Pardon que le bats, lui hein. les C'est bien euh... de venir me provoquer et de pas me laisser comme ça, et de mettre la pression tout le temps. Le, le truc sur R6 en 1v1, c'est un peu comme à la pêche. Il faut toujours que le, le la fil pêche. soit tendu. Nope, nope, nope, nope, nope. Mais, mais tu te la prends pas, c'est un truc de zinzin y a que ta tête qui sort En plus, je fais de la... Mary il a un frère... Ah oh, non, attends... Tu sais, dans la vie, euh, les bébés, souvent, c'est beau. Et quand un bébé, c'est moche, tu fais pas d'autres enfants. Et Mary il était très très moche. Très très moche. Quand il est né, euh, il avait un tarin, bah comme maintenant quoi. L'espadon, il l'appelait. Ouais, il, il fait comme d'habitude, hein, il fait sa petite enc... Il a vu qu'il y avait 500, 500 personnes. Ici. Tranquillement, je vais passer faire le pitre et je vais faire ma publicité. Non, ce soir, je travaille sur mon RP vice-rp.fr. Vice comme d'hab, hein. un gros sac à merde. Mais on s'aime bien quand même. J'ai pas trop compris du coup ce que ça voulu faire avec la Valkyrie néanmoins. J'ai pas compris euh, qu'est-ce que je faisais moi-même donc bon. Euh... Ok. Il y a eu un moment où tu vois le, ce que je te disais tout à l'heure avec le fil de pêche qui est un peu mou. C'est ce qui s'est passé. T'as perdu la formation. T'as perdu le lien. Le fil s'est mm -hmm. coupé. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et tu savais pas si je plantais, je plantais pas. À un moment, tu m'as entendu planter. Mais c'était un peu trop tard parce qu'au final, euh, où est-ce qu'il plante T'as dû te retrouver dans une position où je suis sur un bon site et c'est plus toi qui maîtrise le truc. Tu te dis, est-ce qu'il plante à gauche Est-ce qu'il plante à droite Je vais balancer un c pour me faire un petit trou de rotation et tout. Et je sais pas trop où il est, quoi. Alors après, par... Euh tu te dis ok il doit être par... Enfin, euh, en en l'occurrence je suis pas censé gagner ce duel Au moment où je vais mettre mon, mon diffuse là à cet endroit là mm -hmm. C'est fini pour moi Parce que toi tu peux bouger Ouvrir tes lignes Changer de truc Et moi j'ai très peu de place pour pouvoir jouer Tu vois ce que je veux dire Je suis contre la douche là-bas Bah t'es bloqué dans un coin Exactement Et si je suis bloqué dans un coin Ça veut déjà dire déjà un truc Ça veut dire que ça me rapproche du coin Si je suis proche du coin Toi tu peux ouvrir des lignes Sur le principe de perspective Si tu ouvres ta ligne normalement C'est compliqué pour moi Parce que tu me vois avant que je te vois au final parce mmh. que je suis très proche du, du, du truc là en revanche ce que t'as fait t'as voulu me la jouer grosse bite T'as voulu me dire ok on est en train de jouer là tu, tu sens là tu sens que ça va être tac tac tac Ça va se jouer euh, en, mode, euh, en mode western là. Bon mm -hmm. tu veux la tenter tu veux la tenter Ok très bien il va falloir travailler sur ton aim dans ce cas là Parce que là en plus tu te rate 5 fois avant de te la mettre Le mieux quand c'est comme ça Si t'avais vu que j'étais dans les douches à cet endroit là Tu prends une pixel line Donc c'est comme d'habitude le principe d'une pixel line c'est qu'il y a un pixel Donc il y, y a peu de chances que je m'arrête dessus tu vois Au moment où je passe dans la pixel line tu balances un spray T'ouvres un peu ta ligne et tu dis ok Il est là bas tu joues avec lui Tu le verrouilles dans le corner et là tu peux t'amuser avec moi Non Non C'est très bien joué. En soi, c'est très bien joué. Tu joues, tu essaies de comprendre et tout. T'avais pas vu que j'avais Solis en revanche Tu te bah réadaptes, si. tu Je le savais, je le savais dès le début que t'avais Solis. Genre, dès que je suis rentré sur le site. Je me suis dit, ah il joue en dessous, donc il a Solis. Donc, non, et... c'était bien joué, C'est bien joué. Mais il va manquer ces détails, ces petites pixel lines, etc. Là, il aurait fallu que tu mettes la tête ou que tu viennes pas jouer sur la ligne. Bien joué, pourtant je fais le trou pour justement t'empêcher de passer à ma droite. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, le shoot est bon. Bien joué. Euh, il faut que tu joues avec des personnes. faut, si t'as 2-3 personnes avec qui tu peux partir, genre je sais pas si les gars est là, ou Len, etc. Euh, qui sont émerald plus, Emerald plus, minimum. Diamant ce serait bien, ça commence à, ça commence à taper. Je t'envoie une petite liste des, des trucs à faire avec euh, certains de voir et on revoit ça la semaine prochaine, euh, l'évolution là-dessus. Ça marche.